de tel pour finir une histoire Qu'un bon banquet autour d'un feu le soir On le sait, ça rassemble de manger tous ensemble Rien de tel pour finir une histoire C'est un luxe Il manque une note, il manque aussi, mais... ...une seule fois en commence je n'ai C'est un luxe de ne pas être affamé. On l'oublie, mais il faut le rappeler. On est bien plus serein quand on mange à sa faim. C'est un luxe de ne pas être affamé. Et si votre ventre est lourd, c'est que vos problèmes sont légers. On vit tout autant d'amour qu'on vit d'eau fraîche et de poulet grillé.